Bonjour à toutes et à tous, euh, je suis le docteur Tamar Aqza, pédiatre au CHE de Lille. Bienvenue à ce 10e live et ce sera le dernier de cette année et puis on vous donnera rendez-vous pour la rentrée en, en septembre. Le sujet que nous avons choisi aujourd'hui, c'est la prévention de la mort inattendue du nourrisson. C'est un sujet qui n'est pas facile. On est bien conscient que le fait de le traiter, ça va réveiller certains souvenirs douloureux chez des parents. Et d'abord, on nous excuse pour ces parents-là, mais en tout cas, moi, je suis sûr et certain à partager avec des parents leur douleur et leur souffrance. Ils n'ont pas envie que d'autres parents vivent cette souffrance et cette douleur. Et donc, de ce fait-là, c'est très important qu'on en parle et c'est la meilleure façon de prévenir la mort inattendue du, du, du nourrisson. Et euh, nous allons œuvrer ensemble pour réduire significativement ce nombre de décès par mort inattendue parce que c'est quelque chose de terrible pour les parents. Et on va faire de telle sorte euh, d'œuvrer dans sens. sens. Très bien. Merci beaucoup. Alors euh, déjà, expliquez-nous, euh, Docteur Aixa, euh, qu de quoi on parle quand on parle de mort inattendue Il y a un nombre de semaines précis, c'est quel cas de figure euh, quand on, de, par rapport à cette définition Alors, juste pour rappel, avant on parlait de la mort subite du nourrisson, maintenant on ne parle plus, ce terme-là n'est plus utilisé tout au moins par les, par les soignants, euh, par les acteurs de la santé, et on parle de la mort inattendue. En fait, c'est toute mort euh, inattendue, imprévisible, dont on n'a pas l'explication qui survient après le retour au domicile d'un bébé qui vient de naître le plus normalement, après une grossesse normale, après un accouchement normal, et ça peut aller jusqu'à l'âge de deux ans. Et alors toute mort inattendue, imprévisible, inexpliquée jusqu'à l'âge de deux ans peut s'appeler mort inattendue du nourrisson. Et par rapport à ces euh, morts inattendues, euh, euh, on en compte, on rassure aussi les parents, euh, il y en a quand même peu euh, et il euh, y a une, une bonne évolution euh, donc, dans les Hauts-de-France, c'est que euh, plus on parle, plus on fait de prévention et moins il y en a. Effectivement, euh, c'est une bonne, une bonne remarque. Euh, il y a quelques décennies, on, on perdait 60, 70, jusqu'à 80 bébés par mort inattendue euh, par an, par an euh, sur une, un nombre de naissances de 60 000. Actuellement, ce chiffre il est entre 15 et 20, mais ça reste toujours beaucoup parce que pour moi, même une perte d'un bébé est, est, est beaucoup et il faut tout faire pour la, pour, pour, pour, pour la prévenir. et Avec les, tous les conseils qui ont été mis en place, tous les, euh, les soins qui ont été apportés à ces, à ces bébés et tout l'accompagnement qui a été apporté à leurs parents après leur tour à domicile a réduit significativement ce nombre-là, mais bien entendu, il reste quand même une quinzaine, une vingtaine tous les ans, et dans une partie qui est quand même prévisible et surtout qu'on peut la prévenir, et euh, d'où l'intérêt de, de ce live. Très bien. Donc justement, en termes de prévention, on va parler de plusieurs choses. Donc euh, en fait, là, ce qu'on va faire, c'est donner des conseils, c'est ça Voilà, c'est les, les, les conseils qu'on va donner et surtout qu'on va partager ensemble aujourd'hui. Ce sont des choses qui ont été validées. Ce n'est pas un tel a dit ou un tel à penser, euh, ils ont été même euh, euh, discutés dans une très grande revue qui s'appelle Pédiatrix, C'est pour les pédiatres c'est une revue vraiment de référence, et euh, ces conseils-là validés euh, ont été classés de 1 à 11 selon leur pertinence et selon leur importance et leur malheureusement leur causalité sur la mort inattendue. Donc le premier conseil, on parle du sommeil du bébé sur le dos. Voilà, ça c'est quelque chose de très très important, parce que malheureusement, la mort inattendue survient souvent pendant le sommeil. Ce n'est pas chez un bébé qui est en train de jouer, ou en train de gazouiller, ou en train de bouger. C'est souvent pendant le sommeil, qui peut être la sieste ou, ou, ou la nuit. Et donc beaucoup de choses peuvent être faites pour entourer ce sommeil de ce petit bébé qui vient de rentrer à domicile, pour faire ça en toute sécurité et en toute quiescence. La première chose sur le sommeil des, des bébés, c'est la position. Maintenant, il est clairement démontré, clairement admis, clairement accepté qu'un bébé doit exclusivement dormir sur le dos, jamais sur le côté et jamais sur le ventre. Ça, c'est vraiment un conseil clair souligné. Et d'ailleurs, j'invite toutes les mamans qui rentrent chez elles à regarder le carnet de santé dans lequel il y a plein de conseils validés par les groupes d'experts. Et dans ce, dans, dans ce carnet de santé, il est clairement dit et il faut coucher votre bébé exclusivement sur le dos, jamais sur le côté et jamais sur le ventre. Alors, une chose importante, j'entends toujours chez les mamans, « Oui, mais ma grand-mère m'a dit ça, ma tante m'a dit ça, ma voisine m'a dit ça. »« Oui, mais elle n'est pas experte dans ce domaine-là. Elle a peut-être élevé un ou deux ou trois ou quatre enfants. » Oui, c'est important. Mais le groupe d'experts, s'est basé sur des centaines de milliers d'enfants qui ont été évalués. Et si on dit que c'est mieux de dormir sur le, côté, sur le, sur le dos, c'est bien mieux de dormir sur le dos et pas sur le côté et pas sur le ventre. Alors si je dois donner aussi euh, une phrase générique pour les mamans, pour qu'elles retiennent ça, les bébés, vos bébés doivent vous dire, maman, je dois dormir sur le dos, je peux jouer sur le ventre, et je peux m'amuser dans les bras de mes parents. Très bien. Justement par rapport à ça, euh, donc euh, quand l'enfant le, joue, il peut jouer sur le ventre ou il doit jouer sur le ventre Alors, c'est pas il doit, mais il peut jouer sur le ventre, et ce n'est pas une contre-indication. Donc quand on dit il ne peut pas dormir sur le ventre, c'est pendant le sommeil que l'accident malheureux peut survenir. Par contre, il peut, ses parents sont présents, il y a un adulte présent à côté de l'enfant, qui peut être son père, sa mère, les deux, euh, un parent, une nounou, il peut s'amuser sur le ventre. Et d'ailleurs, même pour le développement neuromoteur, c'est bien de mettre de temps en temps le bébé sur le ventre pour qu'il puisse jouer et euh, avoir des sensations et stimuler tout le côté ventral et il peut être sur ses bras. Et ça, c'est très, très important. Et d'ailleurs, on le conseille toujours. Euh, donc on a dit le sommeil sur le dos le... et le jeu sur le ventre, ça c'est accepté. On parle aussi euh, maintenant, en parlant de sommeil, du lit à barreaux, c'est des choses aussi qui reviennent. Avant il y avait des tours de lit. avant on encombrait aussi beaucoup les lits des bébés, c'est quoi la, la nouvelle recommandation Alors ce qui est conseillé et ce qui est recommandé de façon très claire, c'est un lit à barreaux où l'enfant est accessible sur les quatre côtés, on peut le voir de tous les côtés et si jamais il y a une difficulté ou un problème donc l'enfant est accessible on peut par exemple apercevoir un changement de teint ou s'il vomit ou s'il régurgite et ça c'est des choses très très importantes parce que le reflux gastro-œsophagien peut parfois être à l'origine d'une difficulté respiratoire, d'une gêne respiratoire. Et à l'extrême, si le reflux est très important, et peut-être même à l'origine, malheureusement, d'une mort inattendue. Et donc, il ne faut absolument pas occulter la visibilité du bébé et ne pas mettre un tour du lit. Et surtout, je sais que ça, les mamans font beaucoup ça, mettre des grosses peluches, des couvertures, pas de couverture dans, dans, dans, dans le berceau, dans le lit à barreaux. Pourquoi Parce que le bébé n'est pas en capacité de la retirer Il n'a pas encore le réflexe. Le, le, le, ce qu'on appelle le signe du foulard, où il peut retirer la couverture, arrive que quelques mois plus tard après la naissance, il peut s'entourer, il peut même s'étouffer dans cette couverture. Donc, pas de peluche, pas de couverture, et surtout, euh, l'enfant accessible et visible des, euh, des, des quatre côtés. On a pas mal de questions. Leslie nous dit, euh, son bébé a neuf mois, il se retourne sur le ventre pendant la nuit. Est-ce qu'il faut qu'elle se relève pour le remettre ou, euh, sur le dos ou pas Là, ce qui est recommandé, c'est de ne pas installer au moment où l'enfant s'endort sur le dos. Maintenant, si l'enfant a ce réflexe-là, on ne peut pas demander aux parents de rester toute la nuit à côté d'un bébé et à chaque fois quand il se retourne, il faut le remettre le est pas ça Ce n'est pas ça. C'est coucher l'enfant volontairement sur le ventre ou volontairement sur le côté. Il faut l'installer exclusivement pour le dos et après, c'est lui qui fera son, son sommeil. On a une question aussi de Anne qui nous demande jusqu'à combien de mois le bébé risque la mort subite du nourrisson, vous l'avez dit au, au début. Alors par souci d'investigation, euh, les experts en France ont prolongé là jusqu'à l'âge de 2 ans pour pouvoir faire un bilan et peut-être à ce moment-là faire le diagnostic d'une cause qui était à l'origine d'un décès et peut-être prévenir pour les grossesses suivantes ou bien pour la fratrie, puisque parfois malheureusement le bébé décédé, il a des frères et sœurs à ce moment-là, auquel cas il faut faire un... un tout, a, tout a un bilan, mais globalement, euh, la grande majorité des morts inattendues, c'est les 6 premiers mois. Et à ce moment-là, ça deviendra après extrêmement rare et extrêmement exceptionnel d'avoir une mort inattendue après 6 mois. Et bien entendu, si elle survient à 14 ou 15 mois, ça sera encore très exceptionnel et le bilan se fera jusqu'à l'âge de 2 ans parce que la définition va jusqu'à 2 ans. Très bien. Euh, on parle aussi euh, maintenant du, du matelas euh, en parlant du lit, donc euh, rien dans le lit. Et le matelas, comment doit-il être Voilà, donc on parle toujours du couchage. Pour qu'un bébé puisse respirer, il faut qu'il soit sur un matelas ferme pour qu'une fois que la tête posée sur un matelas ferme, ne vienne pas à ce moment-là faire cette position-là et obstruer les voies aériennes supérieures. -là, il ne faut pas qu'il y ait un matelas mou dans lequel l'enfant va complètement s'incurver il va couder sa tête comme ça et avoir une gêne à respirer. Et surtout, s'il a un reflux ou s'il a un vomissement, s'il se retrouve dans cette position-là, il va se retrouver en difficulté et ça peut malheureusement l'amener euh, à, à cesser de respirer et malheureusement décéder d'une mort inattendue. C'est la raison aussi pour laquelle euh, les médecins conseillent de plus en plus de quand on balade son bébé, de le balader en position allongée et non pas dans la coque ronde ou cosy. Alors là, ça dépend de l'âge. Au début, c'est vrai que les enfants sont allongés sur le dos, mais une fois qu'ils commencent à avoir du tonus, ils commencent à chercher eux-mêmes à ramener leurs euh, jambes sur le thorax, à soulever la tête. Là, on peut le faire. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit 6h ou 8h, mais si on a une heure le matin, 1h dans un cosy avec une position... C'est ce qu'on appelle regrouper. Là, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de, de contre-indication, surtout dans les quelques mois qui suivent, le, qui suivent la naissance. Mais il vaut mieux quand même éviter de laisser dormir le bébé dans le cosy. C'est exact. Ça peut être une petite sieste, par exemple, après un repas. Il peut être sur le cosy, par exemple, pendant une demi-heure ou une heure. Mais dormir, par exemple, une nuit de sommeil sur le cosy, ce n'est pas recommandé. C'est allongé sur un matelas ferme et exclusivement sur le dos, sans couverture, euh, sans grosse peluche. Ou même sans peluche, on peut les éviter tout au moins pour le sommeil. Et surtout, c'est possible pour les premiers mois dans une gigoteuse. Euh, justement, on parle de ça. Donc, euh, L'autre conseil, c'est aussi euh, pas de couverture, pas de tour de lit. Il euh, y a eu euh, récemment, enfin, en tout cas dans, dans votre carrière, des, des incidents que vous avez notés par rapport, euh, par rapport à ça. Un bébé qui peut se coincer la tête, la peluche qui peut tomber sur son visage. Malheureusement, quand on est pédiatre du SAMU, et quand on a été pédiatre du SAMU, quand on arrive malheureusement, quand les parents appellent pour un malaise grave euh, qui après peut s'avérer une mort inattendue, euh, le couchage est pour à peu près le 1 tiers des difficultés et, et des gènes respiratoires et malheureusement à l'origine des, des morts inattendues. Donc c'est pour ça si on peut faire vraiment beaucoup d'efforts sur le couchage, l'installation, euh, je pense qu'on éviterait pas mal, de, pas mal, de, pas mal de, de morts inattendues. Et puis après un autre élément important c'est le partage de la chambre. Voilà, le groupe d'experts qui reprend ce, ce, ce conseil-là. Donc, le partage de la chambre n'est pas une obligation. On ne peut pas dire à des parents qui vivent dans un, petit, dans un petit appartement, faites ceci ou cela. Mais on peut dire aussi, quand le bébé partage la chambre avec ses parents, surtout les six premiers mois, voire la première année, on sait qu'il y a plus de liens, plus d'attachements. Ça favorise encore plus l'allaitement maternel, mais ça réduit aussi le nombre de morts inattendues. Alors, ça ne veut pas dire que si, mesdames, messieurs, vous mettez votre bébé à côté dans l'ensemble, vous êtes responsable. Non, pas du tout, mais simplement, ce sont des petits conseils. On essaie de grappiller les petites choses pour réduire significativement. Dans notre région, on est à 20 morts inattendues. Si on peut réduire une mort inattendue par an par ce biais-là, eh ben, ça sera déjà de gagner. C'est pour ça que le groupe d'experts a repris ça. Après, dans les appartements, parfois, il y a des, des, des petites cloisons entre les chambres. Et donc, du coup, c'est peut-être dans les grandes maisons ou peut-être il y a les, les étages ou les, les, les murs en béton où on peut pas entendre son enfant, c'est pour ça qu'on conseille le partage de la chambre et après on peut adapter ce conseil selon ses conditions particulières et son environnement bien entendu. On a une question de Mélanie qui nous dit euh, voilà euh, si le bébé souffre de RGO parfois il dort sur un plan incliné, est-ce qu'on conseille ça ou pas Alors actuellement pour les bébés qui sortent de maternité s'ils ont ce qu'on appelle un reflux gastro-œsophagien, le RGO peut-être que tout le monde ne connaît pas le mot RGO, c'est reflux gastro-œsophagien, on conseille la position dorsale et euh, sur le dos. Mais si euh, pour un reflux donné, parce que les reflux ne sont pas les mêmes, il y a des reflux modérés, il y a des reflux moyens, il y a des reflux majeurs, si le pédiatre ou surtout le gastronutritionniste conseille une position particulière, et à ce moment-là, il faut accepter le conseil, parce que pour votre bébé, Mélanie, peut-être particulièrement, il a besoin d'être en proclive, et ce qu'on appelle la position proclive, mais peut-être pour les autres enfants qui ont un petit reflux, il n'est pas forcément nécessaire de faire le proclive. Euh, on parle aussi euh, maintenant du co-sleeping, alors c'est quoi la différence entre co-sleeping et co-dodo et qu'est-ce qui est recommandé Alors le co-sleeping c'est être dans le lit des parents et souvent c'est entre les deux parents, ça c'est pour nous formellement déconseillé et il a été décrit à plusieurs reprises, moi-même en tant que pédiatre du SAMU, je suis malheureusement allé intervenir dans des domiciles où le bébé a été écrasé par... Un parent, je ne vais pas citer lequel, mais en tout cas un parent, parfois même les deux parents se retrouvent après deux, trois, quatre nuits de fatigue, se retrouvent sur leur bébé à l'écraser et malheureusement euh, ne pas lui donner la possibilité de respirer. Et donc le co-sleeping, c'est dans le même lit avec papa, avec maman ou avec les deux. Par contre, ce qui est favorisé, c'est le lit co-dodo. Le co-dodo, on est dans la même chambre, on est dans son propre berceau à barreaux, mais avec un, un, un côté de, de, du berceau qui peut euh, se baisser, s'ajuster euh, au lit des parents, où à ce moment-là, le bébé est dans son berceau, mais à portée de main de sa maman ou de son papa. Et donc, il peut dormir tout seul dans son berceau, à côté, en toute sécurité. On a une question de Sarah qui nous demande lequel bébé pour dormir sur le côté sans risque. Est-ce que c'est conseillé je vous... Sarah, je vous dis formellement, sur le côté, ce n'est for... pas conseillé. Parce que si vous le mettez sur le côté, très facilement il va passer sur le ventre. Par contre, s'il est sur le dos, il lui faut beaucoup de compétences sur le plan moteur pour se passer de la position dorsale à la position ventrale. Et d'ailleurs, ces bébés-là se débrouillent très très bien, il n'y a pas de problème. Mais si d'emblée, vous-même, vous, vous l'installez sur le côté, vous lui donnez toutes les conditions pour très facilement passer sur le ventre. Et malheureusement, si pendant le sommeil arrive un reflux ou un vomissement ou une mauvaise position de la tête, il peut se retrouver en difficulté respiratoire. Donc du coup... On ne vous conseille pas. Et d'ailleurs, sur le carré de santé, c'est marqué exclusivement sur le dos. Jamais sur le côté. On ne laisse pas d'exception. On a une question d'Edwige qui nous dit que sa fille, depuis qu'elle dort sur le ventre la nuit, elle se réveille la nuit parce qu'elle a peur qu'il lui arrive quelque chose. C'est normal pour des parents de se réveiller, d'aller voir si leur enfant dort sur la bonne position C'est normal, c'est humain et surtout pour les mamans. Et derrière, il y a des études scientifiques qui montraient, qui montraient euh, que pendant le sommeil, euh, après la naissance d'un bébé, pendant le sommeil, la quantité de sommeil paradoxal change complètement entre la, la maman et le papa. D'ailleurs, les mamans peuvent dormir en plusieurs morceaux dans la nuit et se réveiller en, en, en bonne forme. Et donc le sommeil se, se modifie. Et donc c'est normal et c'est naturel et c'est humain qu'une maman se lève pour aller vérifier le. Alors si votre bébé, euh, s'il dort sur le ventre, se trouve pas bien, bah, surtout remettez-le sur le, sur, le, sur, sur, sur le côté. Mais surtout ne pas l'initier à la base. À, à dormir sur le, sur, sur, sur le ventre mais des levées réguliers oui pourquoi pas et surtout ça répond à un besoin partout il faut que pas que les papas interdisent surtout à leur conjointe euh, à leur épouse de se réveiller parce que c'est un stress et ça c'est normal c'est humain c'est instinctif il faut il faut le laisser il faut surtout le, le, le, le, le protéger euh, on parle aussi maintenant de la température de la chambre euh, avant on disait ah, bah, il faut qu'il qu fasse 25 degrés dans la maison pour le bébé c'est pas du tout le cas alors je rassure les parents alors, et je dis ça, la peur du froid, elle est ancestrale. Elle nous vient des siècles. Parce que malheureusement, il y a quelques siècles, on mourait de froid. En Europe actuellement, on ne meurt pas de froid, malheureusement, sauf dans certaines conditions particulières, des gens qui n'ont pas, pas de domicile et qui sont dans la rue. Je ne parle pas de cela. Et donc, du coup, on est surprotecteur pour la température. Et donc, un bébé normal qui, a, qui est en bonne santé, avec un body, je parle en hiver, hein, un body, un pyjama, peut-être une petite laine, dans une jugoteuse... Possible un bonnet suffit largement quand la température de la pièce est entre 18 et 20. Pas laisser la température dépasser les 20 degrés. Si vous avez un chauffage par le sol, par exemple, qui fait dépasser, qui vous remet à 23, 24, n'hésitez pas à ouvrir la fenêtre. On peut, en hiver, ouvrir la fenêtre pour que la température redescende entre 18 et 20. Pas en dessous de 18, pas au-dessus de 20, c'est la meilleure température et surtout, surtout, surtout, si vous sentez que votre enfant est enrhumé, ou s'il si est malade, ou vous avez consulté chez le médecin, donnez-lui la possibilité de perdre de la température. Si jamais ça monte dans la nuit, ne le mettez pas à 24 degrés avec habillé pyjama. Donc à ce moment-là, vous pouvez prendre un, un body très très léger. Et si jamais il monte en température, il aura la possibilité. Si vous habitez aussi cet été, avec peut-être la canicule et les canicules qui se répètent, si vous habitez sous les toits, faites attention à la température, surtout la nuit. Ça peut monter très très très haut, parfois ça peut monter à 27, 28. Ne pas hésiter à mettre un courant d'air froid avec un ventilateur et même un climatiseur. Il ne faut juste pas mettre l'enfant devant, il ne faut pas qu'il fa qu soit en face du, de, de, de, du climatiseur, il ne faut pas qu'il soit en face euh, du ventilateur, mais on peut faire ça. Euh, on a Siem qui nous dit euh, qu'au moment de l'allaitement, il s'est endormi et euh, qu'elle a failli perdre son fils parce qu'il s'est étouffé. Euh, l'allaitement aussi la nuit dans, dans le lit, il euh, y, y a... Euh, Est-ce que vous conseillez peut-être certaines positions à la femme pour justement éviter qu'elle bah, qu s'endorme sur son bébé, qu'elle le fasse tomber du lit, ça, ça arrive aussi. Est-ce qu'il faut s'asseoir sur une chaise, se lever de son lit, s'asseoir dans un petit fauteuil Alors, je rassure Siam parce que c'est arrivé même dans les maternités. Donc, ce n'est pas de sa faute, ça peut arriver. C'est humain après une grossesse parfois pas facile, un accouchement pas facile, quelques manches. On peut se rendre compte que ça peut arriver à toute personne. On n'est pas des surhumains, c'est normal. Le conseil, c'est surtout, mesdames, quand vous allaitez, ne pas rester au lit et ne pas allonger l'enfant sur votre côté, forcément, vous allez vous appuyer sur lui. Et surtout parce qu'il y a un instinct de protection, vous allez à chaque fois le pousser vers vous. Vous avez essayé de le protéger et en, en faisant ça, vous allez l'écraser et vous allez fermer ses voies. Donc moi, je conseille, nous conseillons à Jeanne de Flandre, quand on veut allaiter son enfant, soit on est en jour, il n'y a pas de problème, on peut faire ce qu'on veut. Mais la nuit, à 2h du matin, on est fatigué, on demande à sortir du lit. De se mettre dans un fauteuil à côté, bien allaiter son enfant et après le remettre dans son berceau en toute sécurité et se rendormir soi-même en, en toute sécurité, bien entendu. On a quelques questions pour être bien sûr par rapport à la position de dormir sur le dos ou sur le ventre. Euh, on a pas mal de mamans qui nous demandent euh, voilà, parce que le bébé euh, naturellement se met sur le ventre pour dormir euh, en gros à partir de quel âge ce n'est plus dangereux d'avoir un enfant qui spontanément lui-même se met sur le ventre bah, c'est la fréquence des morts inattendues qui va dicter un peu cet âge là, c'est les premiers mois c'est les six premiers mois, et puis après la motricité de l'enfant va s'enrichir et va se développer, il sera capable à de faire des mouvements d'évitement, de bouger sa tête si... et donc à partir de six mois, l'enfant est capable de faire beaucoup de choses, et c'est pour ça que malheureusement les accidents surviennent quand il ne peut pas euh, bouger la tête ou dégager ses voies aériennes supérieures. Et donc, initier toujours la position ventrale, et puis à un moment donné, à quelques mois, six mois, sept mois, quand il décide de lui-même de bouger, personne ne pourra vous demander de rester à, à son chevet et de tourner, parce qu'il va tourner peut-être dix fois ou vingt fois dans la nuit. C'est pas humain de vous demander de faire ça. Et par contre, c'est normal qu'un bébé bouge la nuit et C'est strictement normal, vous pouvez le mettre dans ce sens-là, vous le retrouvez dans l'autre sens, et c'est pour ça, d'où euh, le fait qu'on dit qu'il n'y a pas de couverture parce qu'il va tourner, il va bouger énormément, et donc pas de couverture, pas de peluche, pas de, donc un lit à barreaux, et l'initier au sommeil sur la poisson dorsale, et puis après, quand il bougera à quelques mois, là, il aura les facultés motrices pour se dégager s'il si a besoin de, de dégager la tête. Euh, un autre conseil aussi, c'est évi euh, éviter le tabac pendant la grossesse et après la grossesse. Là, c'est quelque chose de très démontré. Maintenant, on a des arguments scientifiques que le tabac pendant la grossesse, je sais que ce n'est pas facile, bien entendu. Hein. Je ne vous demande pas, je ne vous ordonne pas d'arrêter de fumer aujourd'hui ou demain. Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, ce qui a été montré scientifiquement, c'est que le tabac pendant la grossesse et après, agit sur les centres respiratoires. Il peut exposer l'enfant à ne pas réagir aux apnées il peut se mettre en pause respiratoire, en apnée, et ses centres respiratoires ne lui donnent pas l'ordre de respirer et d'activer ses respirations. Et donc du coup, ça modifie la, la, la, la réponse des centres respiratoires quand on est en difficulté. Parce qu'en principe, quand on met une couverture sur le, sur le nez ou un masque par exemple, nos centres respiratoires vont dire au diaphragme de bouger, au poumon, de ventiler, de respirer et de faire plus d'efforts. Le tabac imprégnant ses centres respiratoires, et peuvent ne pas répondre correctement. Et donc c'est pour cela qu'il est recommandé de ne pas fumer, ni pendant la grossesse, ni après la grossesse. Mais en tout cas, si vous êtes obligé et vous n'y pouvez rien, ne fumez pas dans l'appartement, il faut sortir complètement. Évitez le balcon, parce que parfois, en se mettant dans le balcon avec le courant d'air, tout le tabac que vous dégagez va rentrer dans l'appartement dans la maison, et donc il faut sortir complètement. Si vous pouvez l'éviter, c'est mieux, mais si vous ne pouvez pas, faites de telle sorte qu'il n'y ait pas de fumée de tabac au contact des enfants. Une question sur la tétine, est-ce que la tétine c'est un facteur de risque sur la mort subie du nourrisson Alors la tétine a été évaluée aussi scientifiquement, vous voyez que les scientifiques sont allés jusqu'à la tétine. Euh, D'abord on sait que la tétine n'est pas conseillée les premiers jours, parce que l'enfant, surtout pour l'enfant qui est au sein, euh, il va confondre la tétine et le sein, et de temps en temps il aura du mal à, à prendre le sein parce qu'il va se contenter de sucer, parce qu'il ne faut pas oublier que la succion non nutritive apaise les bébés et peuvent se contenter juste d'une succion et pas réclamer à tétée. Et on dit aux parents, évitez au moins les premières semaines. Mais à partir de quelques semaines, et puis les morts inattendues, les premières semaines, deux, deux, trois semaines, c'est exceptionnel. Souvent, malheureusement, s'il y a une mort inattendue, c'est parce qu'il y a une cause, une malformation quelconque, cardiaque ou autre. Et arrivé à trois, quatre semaines, on sait que les enfants qui ont une tétine dans la bouche, qui pendant le sommeil, à ce moment-là, ça stimule les centres euh, au niveau cérébral et ça réduit euh, le nombre de morts inattendues. Et donc, il se peut qu'il y ait un effet, et je le dis avec toute prudence, un effet positif de la tétine sur la prévention de la mort inattendue. C'est-à-dire un effet bénéfique. Juste les deux, trois premières semaines, atten attention à, à, à la tétine par rapport à l'allaitement maternel, mais la tétine pourrait avoir un effet positif. Alors, moi, je ne dis pas aujourd'hui, ne prenez pas ma, ma parole comme « une euh, mesdames, mettez une tétine à vos enfants ». La tétine reste un choix de parents et ce n'est pas né aux médecins, né aux pédiatres, né aux pédiatre de se mêler de ce choix-là. On peut échanger sur ce sujet, mais la décision doit revenir aux parents, bien entendu. Euh, une dernière chose sur le babyphone. Eh bien, le babyphone, il y a beaucoup de parents qui nous posent des questions. Alors, moi, je n'ai pas de position ni pour ni contre. Si les parents choisissent de mettre un bébé phone pour écouter euh, leur bébé qui est à côté, et si ça peut les rassurer, mais pourquoi pas La seule chose, il ne faut pas que le bébé phone soit un cache-misère. Je mets le bébéphone phone, et je mets la couverture, et je le couche sur le ventre, et je fais cela, et je laisse la température à 24, et ainsi de suite. Donc, moi, je vous conseillerais d'abord d'appliquer tous les conseils de bon sens, et après, si ça vous tient à cœur, et si vous êtes quelqu'un de stressé, et que vous avez besoin de, de, de, de ce contrôle-là, de contrôler et d'entendre la voix de votre bébé, pendant son sommeil, et si vous voulez mettre un bébéphone, pourquoi pas Il ne faut pas qu'il y ait des interdits, il ne faut pas bloquer les parents et avoir des positions fermes et dogmatiques. Si les parents le choisissent, si ça répond à un besoin maternel ou paternel d'eux, pourquoi pas Mais il ne faut pas qu'ils viennent euh, cacher les autres problèmes. Il faut vraiment répondre d'abord aux, aux, aux exigences de bon sens, et après on peut mettre un bébé il n'y a pas de souci. Très bien. Euh, on, on récapitule en tout cas, euh, tous ces conseils, c'est voilà, euh, vérifié scientifiquement, euh, c'est aussi du bon sens, on invite aussi les parents euh, à aussi beaucoup se faire euh, confiance et, euh, et, et pas hésiter aussi à en parler autour d'eux et, euh, et en, à en parler notamment aussi à son médecin traitant, son pédiatre, ça sœur. C'est exact et comme on dit, la peur n'évite pas le danger, c'est pour ça qu'il faut en parler, échanger. Les pédiatres connaissent bien ce sujet-là, les médecins aussi, les péricultrices, les équipes de maternité. Et ne restez pas votre angoisse et vos questionnements, et parfois cette question, elle est tabou, elle n'est pas abordée. Plus vous l'abordez, et plus vous allez réduire significativement le risque de survenue de mort inattendue chez votre bébé. Il faut en parler. Et on, rassure, on, on, on rassure aussi les parents. Euh, c'est mort inattendues, c'est quand même très rare. Très très rare. Et il y en a de moins en moins. Voilà. Et c'est vraiment, ça reste exceptionnel. Mais juste quand ça arrive dans une famille, c'est terrible. Et on ne veut pas qu'il qu y ait des parents qui vivent cette douleur et cette souffrance-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est un phénomène important. Et donc euh, voilà. Donc c'est très rare, c'est exceptionnel. Ça peut survenir. Les exigences de bon sens, les bons conseils, et en parler autour de soi à ses proches, à son pédiatre et à son médecin traitant. Super. Et on parlait à d'autres mamans quand on est déjà maman euh... Dans les forums, dans les, dans les sites et puis dans, dans, dans l'entourage proche. Euh, il ne faut juste pas garder ça pour soi et avoir la peur tout le temps et, et la hantise d'en parler. Bien, euh, oui, euh, dernière question de Anne avant de terminer. Euh, le porte-bébé, est-ce que c'est un risque Le porte-bébé l'écharpe sur l'étouffement euh, Aucun problème, mais il y a eu des accidents quand les parents ont fait ça de façon un peu inappropriée, de façon amateur. Moi, j'ai connaissance de quelques accidents, mais c'est vrai quand on travaille ici à l'hôpital, on voit les accidents, mais ça reste rarissime. Si vous le faites bien, si vous êtes bien conseillé, maintenant il y a plein de conseillers, plein de, de gens qui sont formés au portage, il n'y a aucun problème. On peut porter son enfant en toute sécurité. Gardez toujours, il faut que pendant ce portage-là, vous voyez le nez et la bouche. Si votre bébé n'est pas accessible, de temps en temps, je me balade ici ou là, dans, dans les magasins, je vois certains bébés complètement enfuis complètement, et donc il n'y a aucun accès. Et malheureusement, là, ça peut être source d'accident. Pas de problème, portez bien votre bébé dans de bonnes conditions, surtout avec les bons conseils, mais surtout gardez une visibilité sur le nez et la bouche. Parfait. On vous remercie, vous pouvez euh, faire un, euh, dire au revoir à tout le monde et remercier euh, tout le monde pour leur, euh, oui. leur présence sur les réseaux sociaux. Voilà, merci beaucoup, et puis très très très bonnes vacances, et puis à bientôt en septembre pour d'autres sujets sur InfoBébé.